La douce, là-bas, recule, recule. recule. recule. Okay, ton ton okay. recule recule recule recule recule On fait le On fait le recule recule recule recule recule recule recule recule recule recule recule Ils, ont, ils sont déshabillés et habillés en civil. Il y a de plusieurs... Je ne peux pas me parce que moi, les gens qui me régalent. J'ai peur. Il y a des maisons qui ont caché des armes. Là, on a eu des informations de population qui des avait armes, des armes cachées ici. On est rentré pour l'instant, on n'a pas trouvé d'armes, simplement des chargeurs et du matériel. Et euh... Vamos boa. Vai, go! Oh, let's go. Let's go. Let's go. Oh,